Bonjour, je suis Xavier Saint-Raymond, enseignant-chercheur euh, euh, au laboratoire de mathématiques Jean Leray à Nantes. Je vais prendre 5 minutes pour vous parler du nombre π et je dédie ce petit exposé élémentaire à la mémoire de mon instituteur de CM2 qui est à l'origine de ce que je vais vous raconter maintenant. En étudiant les figures géométriques, les mathématiciens euh, grecs du IVe siècle avant Jésus-Christ ont démontré que la superficie d'un disque est proportionnelle à celle du carré construit sur son diamètre. Alors aujourd'hui, on préfère utiliser le carré construit sur le rayon, et donc on écrit ce résultat sous la forme S égale pi R carré. S désigne la superficie du disque, R carré, celle du carré construit sur son rayon, et la lettre pi qui est ici est le coefficient de proportionnalité. Alors on comprend qu'il est intéressant et utile de connaître avec précision la valeur de ce nombre pi, c'est pourquoi, dès le 3e siècle avant Jésus-Christ, le mathématicien grec Archimède a mené des calculs longs et compliqués pour obtenir le résultat que j'ai écrit sous son nom et euh, sur lequel je reviendrai brièvement plus tard. Pour le moment, je voudrais remplacer les calculs d'Archimède par des puzzles. Donc, j'ai représenté ici un disque dont la superficie a été découpée en morceaux de puzzle, ainsi que trois carrés dont le côté est égal au rayon du disque, découpés en puzzles également. Et maintenant, je vais échanger les morceaux du, de puzzle du disque et des carrés pour comparer leur superficie. Alors, je commence par ranger les morceaux du disque pour ne pas en perdre. Voilà, alors là on voit que euh, le disque finalement est euh, plus grand que 3 carrés, puisque dans l'espace le, occupé initialement par le disque, j'ai pu faire tenir tous les morceaux de mes trois carrés. Hein, et puis il y a même encore un peu de place, donc je peux rajouter un dixième de carré. Hein, et ainsi j'ai démontré que le disque est plus grand que 3 carrés et un dixième. Et là, j'ai démontré que le disque est plus petit que 3 carrés et un cinquième, puisque la totalité des morceaux du disque est, tient dans ces 3 carrés et un cinquième. Alors, ces manipulations constituent des démonstrations mathématiques rigoureuses de ces inégalités. Maintenant, si on veut quelque chose d'un peu plus précis par une méthode moins rigoureuse, eh bien, on peut observer... Que les espaces vides sur le bord du disque mesurent la différence entre π et 3 plus 1 dixième, tandis que les espaces vides sur le bord des carrés mesurent la différence entre 3 plus 1 cinquième et π. Or, à vue de nez, les espaces vides sur les carrés sont plus étendus que ceux du disque, mais quand même pas deux fois plus, Ainsi fait, ce qui fait que euh, le, le, le nombre pi est plus près de la bande basse que de la bande haute de mon encadrement, mais quand même pas deux fois plus près. Et Ça me donne un nouvel encadrement par pi, de pi entre 3 et 2 quinzièmes, et 3 et 3 vingtièmes. Alors, Archimède, lui, après avoir obtenu un premier encadrement un peu comme ça, euh, a montré qu'il y avait une méthode rigoureuse qui donnait des encadrements de plus en plus serrés mais au prix de calculs longs compliqué. et compliqués et c'est comme ça qu'il a obtenu le résultat déjà mentionné et dont la précision est tout à fait extraordinaire pour cette époque. Alors, j'ajoute pour terminer que les mathématiciens d'aujourd'hui ont élaboré des procédés de calcul extrêmement sophistiqués si bien qu'avec l'aide de la puissance de calcul des ordinateurs, on connaît aujourd'hui le nombre pi avec une précision ahurissante correspondant à plus de 1000 milliards de chiffres après la virgule. Mais ça, c'est une autre histoire.